Bonjour tout le monde, bienvenue à la conférence « Une BD spectaculaire » par les éditions Rue de Sèvres dans le cadre du 36e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Je, je donne la parole tout de suite aux intervenants. Ah bon, Bonjour, bienvenue aux éditions Rue puisque nous sommes en direct et dans nos locaux et nous avons le plaisir d'accueillir, enfin j'ai le plaisir, d'accueillir euh, Régis Hautière et Arnaud Poitvin qui sont les auteurs de la série Les Spectaculaires. Et je profite pour dire que nous aurons le plaisir de vous faire gagner trois albums de la série et une collection complète, euh, pour ça c'est très simple, ce sera un tirage au sort on donnera le nom des gagnants à la fin de la rencontre. Et une petite adresse va s'inscrire sur votre écran. Il vous suffit de cliquer et de remplir le, le petit bond de participation qui s'affichera quand vous aurez cliqué. Mais je vais laisser la parole aux invités, qui sont Arnaud Poitvin et Régis sautière Et messieurs, je vais vous laisser vous présenter comme des grands. D'accord. Moi, c'est Régis, voilà. le scénariste de la bande dessinée. Ben moi, je suis une... le reste. Quoi, le... Par voie de déduction. <rire> Arnaud Alors, La légende raconte que vous vous êtes vue, vous avez couru l'un vers l'autre au ralenti. Vous ne vous êtes plus. Et Est-ce que, est que vous êtes là aujourd'hui? Vous pouvez maintenant raconter la véritable histoire de, de, de, de cette rencontre? Parce que je crois qu'il est temps de rétablir la vérité. On a couru l'un vers l'autre. On s'est pris les pieds dans le tapis. On est tombé. Voilà, on s'est est, on est rencontré en fait à Saint-Malo à l'occasion de Quai des Bulles, donc le, le, le festival de bande dessinée de, de la ville. Arnaud venait présenter un, un nouveau projet. Un projet nul que personne n'a voulu. Dont moi, vois, je l'ai <rire> refusé. Il pleurait, il mais. Je l'ai refusé, mais, mais j'ai quand même accepté de regarder un peu son, son projet. Et puis surtout, en fait, j'ai regardé tout son bouc. Et à la fin de son book, il y avait des, des illustrations, de, on voyait des voitures, des auto-chenilles. Je lui tiens, c'est marrant, on dirait les voitures de la croisière jaune. Et le hasard voulait que la veille, euh, mon père m'avait parlé de la croisière jaune en me disant ce serait bien de faire une bande dessinée sur cette aventure, c'était extraordinaire à l'époque. Et, euh, et donc, je vois ces voitures qui, qui me font penser aux véhicules Citroën de cette époque. Et Arnaud me dit bah « Oui, c'est exactement ça. J'adore cette histoire-là. Enfin, je trouve ça fabuleux et j'aimerais bien en faire un jour un projet. » Mais ce n'était pas le, le projet qu'il présentait. Et, euh, et après, en fait, on, on s'est dit bah, « Tiens, si on allait boire un verre ensemble pour, pour discuter. » Donc, on a parlé comme ça de la croisière jaune et sans doute de tout un tas de choses que, que j'ai oubliées depuis. Voilà. Et je qui était là, quand même oui. Ouais, ah. oui. mais vrai, il, il, est, il était projets, pitoyable. Mais hein, il mais est... Les projets démarrent assez souvent euh, par, un une, verre, ouais, ouais, par une rencontre par sur un festival, rencontre. et après bah, deux mois après, on s'est appelés en se disant bah, tiens, puisqu'on a tous les deux la même envie, la même idée de projet, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ensemble Et donc, on est parti sur ce premier projet ensemble. Et quelques années plus tard, quand, quand, on, a, euh, quand on a arrêté le marin actrice et la croisière jaune, euh, on, on s'est dit tiens, on remettrait bien le couvert avec un autre projet. Et c'est euh, là où on est parti sur les spectaculaires. Et alors, vous avez de nombreuses sources d'inspiration dans les spectaculaires. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler Alors, oui, c'est très, très varié. En règle générale, moi, mes sources d'inspiration, euh, c'est bah, évidemment tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu voir. En fait, je pense qu'il faudrait d'abord peut-être resituer un petit peu la série, parce que raconter là... un, un petit peu de quoi il s'agit. Tu veux, tu veux faire le pitch de la série Non, parce que j'y arrive jamais. D'accord. <rire> la, la, la série se déroule, curieux. ouais, pendant la Belle Époque, donc on nous alentour de, au, sur le premier épisode de 1908-1909. Et on raconte l'histoire d'une bande d'artistes de cabaret qui vont être transformés en super-héros, presque malgré eux, par un inventeur loufoque qui va leur bricoler des, des gadgets. Euh, sauf que c'est des gadgets qui marchent une fois sur deux, voire, euh, voire une fois <rire> sur <rire> trois ou quatre. Euh, <rire> où, <rire> voilà, <rire> oui, mais presque jamais que, comme ils comme il le voudraient. Et donc, ça suscite plein de catastrophes. Donc, on est vraiment dans, dans une série euh, loufoque qui... Qui, euh, qui à la fois s'inspire des romans feuilletons de, de cette période-là, du début du XXe siècle, de la, de la fin du XIXe, donc les, les Rouletabille, Arsène Lupin, Fantomas, les, euh, les Mystères de Paris, etc. Et puis avec euh, une, une inspiration aussi qui vient des comics américains, donc le, le côté super-héros. Et voilà, et donc tout ça mélangé, ça, ça donne, ça donne l'histoire d'une bande de baltringues, en fait, qui essaye de sauver le monde et qui, qui réussit, mais presque malgré eux à chaque fois. C'est les bras cassés. Mais... Quand même, il y a des personnages réels et des faits réels qui peu à peu s'immiscent dans les ouais, scénarios. Oui, il y, y a un mélange, en fait, à la fois de situations, d'événements qui ont réellement existé. Le tome 3, on est sur la Grande Crue cru de 1910, donc Paris qui est, qui est sous les eaux. Dans le tome 2, on est avec Sarah Bernard et on se rend sur Belle-Île où Sarah Bernard avait, avait une villa, même plusieurs, plusieurs villas. On va retrouver des personnages comme le, le préfet Lépine, Armand Fallière, donc le, le président de la République à l'époque, euh, Donc des, des personnages historiques, réels. Euh, bien dans le prochain tome sur lequel on va se mettre à travailler très prochainement, il y a Jules Verne qui, enfin, le fantôme de Jules Verne qui, qui va apparaître. Ah, bizarre, ah, et, ah, et, et ta ville peut-être alors Et la, et la ville d'Amiens, oui. Et ouais, vous quittez Paris <rire> Et, euh, et puis il y a des personnages de fiction aussi empruntés à d'autres ouvrages de fiction. C'est-à-dire qu'on va avoir Arsène Lapin, donc c'est une référence évidente à Arsène Lupin qui Pardon. apparaît dans le <rire> qui apparaît dans le tome 4, je crois. Il y a le célèbre détective Charles Holm qui qui est évoqué aussi. Enfin, il y a plusieurs personnages. Il y a, a Tabil, du journal L'Épique, qui apparaît dans le tome euh, 5, prochain, celui, qui, proche, celui qui, qui sort au mois de, de janvier euh, prochain, ou février, février, février oui, prochain. Oui. Euh, et en fait, le, chaque fois qu'on a un personnage historique réel qui apparaît dans l'ouvrage, il apparaît son vrai nom. Quand c'est un personnage de fiction, il apparaît sous un sous un nom un peu euh, un peu décalé donc Arsène, Lapin, Mais, Arsène Lupin, chaîne Lupin, Rouitabile, Tabil. On pourrait peut-être peut euh, voir les personnages puisque il y a toute une galerie alors en plus alors, alors sont, ce qu'on voit pas, en fait voilà, ça c'est quand on a quand on a décidé de retravailler ensemble sur un projet. Euh, le premier projet, en fait, Arnaud avait utilisé un style réaliste au niveau du dessin. Et, euh, mais ce n'était pas son, son trait naturel. Il m'a dit, j'ai envie de, de, de faire autre chose, j'ai envie de vraiment m'amuser au niveau du dessin. Enfin, tu pourrais mieux en parler que moi. Oui, Arnaud, tu peux ah, peut-être oui nous parler euh... un petit peu de euh... tes personnages. Oui, alors, euh, alors euh, moi, mes influences toujours été le dessin d'humour, d'aventure-humour, et pas du tout le, le réalisme. Du coup, quand j'ai fait la croisière jaune, j'ai commencé par paniquer parce que je n'avais jamais fait un dessin réaliste de ma vie. Et je me suis rendu compte à la fin que c'était moins amusant pour moi de dessiner du réalisme que de l'humour, ce que je fais depuis l'enfance. J'ai toujours fait ça pour faire rigoler un peu les copains. Et là, j'avais envie de ça. Et voilà, j'en ai parlé à Régis et je lui ai dit, bah, j'avais travaillé sur un projet n'a pas abouti mais j'aimais bien cette piste graphique et j'avais envoyé ça à Régis et puis après Régis a rebondi dessus. Ouais, donc ça c'est les dessins qu'on voit à l'image là. Voilà. Qui sont pas les dessins de la série. Hein. Non, ça, alors, ça, oui et non, euh... c'est-à-dire que c'est les dessins qu'Arnaud avait fait pour un autre projet au départ. Euh, mais quand il m'a envoyé ces galeries de personnages, il y en a que j'ai trouvé super intéressant et qu'on a réutilisé après dans d'autres oui, albums après, de la oui. série oui. Sous, sous, voilà, sous forme de personnages secondaires. Euh, J'en reconnais quelques-uns euh, dans ce voit là Mais ça donnait l'humeur quand même. Voilà, ouais, puis ça donnait vraiment le, le, le, le registre graphique dans lequel Arnaud voulait s'exprimer. Et, et c'est déjà des couleurs de Christophe Bouchard Il n'était pas on encore en dans parler. le projet, oui, Christophe. Oui, oui, et tu lui avais oui. demandé de les mettre en ça. Il y a un troisième larron dans cet album. Aventure qui écrit son bouchard sur la mise en couleur. Ouais. Et donc là, et les personnages qu'on voit euh, maintenant, ce sont euh, c'est les premières les premières recherches d'Arnaud sur notre projet à nous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé de partir sur des, des super ça, héros, de ça, Arnaud a fait quelques dessins comme ça. Il s'est installé dans un bar, il a il a non, il à la, la bibliothèque. C'est toi ah. qui vas dans le bar. <rire> et, euh, et donc il a fait des croquis comme ça de différents super héros. Et, euh, et voilà, et Donc j'en ai repris quelques-uns. Donc, il y en a qui, là, on voit la montre religieuse qui apparaît dans le tome 2. Euh, sur la page d'avant, on voyait de, plusieurs personnages, en fait. Donc, on voit un homme volant, on voit un homme ouais. chauve-souris. En fait, les, les, armes, deux, les deux amalgamés, autres, ça, ça a donné à Evariste, donc l'un des personnages principaux On va, va voir les, les, les personnages que vous avez développés dans que la série. Et c'est Evariste qui est resté, ouais. Donc là, il y a Pipolé. Alors, Pipolé, c'est un personnage très important, mais qui ne fait pas partie des spectaculaires. Pipolé, c'est l'inventeur, en fait, qui va en faire des super-héros. C'est-à-dire qu'au départ, c'est le premier personnage qui apparaît dans la série, euh, en tout cas donc, voilà, dans, dans la première histoire, et euh, il se prend une balle dans la tête parce que euh, c'est son associé qui essaye de l'assassiner. Pipolet a inventé une machine extraordinaire, une machine terrifiante même, capable de, de détruire une ville. Et on lui, son associé lui vole les plans. Et donc, quelques semaines ou quelques mois plus tard, Pipolet, après être sorti de l'hôpital, euh, avec un petit problème psychologique. Il a quand même un petit problème ouais. ou qui, qui, qui a est qu un, ressort, il, voilà. un ressort comique. Euh... Il, il oublie tout ce qu'il a vécu la veille. Donc, voilà. il, il s'en rappelle le lendemain. Et donc, en gros, il a un jour de décalage par rapport entre sa mémoire et puis la, la réalité. Donc, ce qui, ce qui, suscite quelques, quelques scènes loufoques. Et, euh, et donc, c'est ce professeur-là qui va aller voir les artistes de cabaret pensant qu'ils ont des vrais super-pouvoirs, puisqu'ils voient l'homme volant, ils voient l'homme le plus fort du monde. Sauf qu'en fait, c'est que du trucage. En fait, c'est vraiment de, de l'illusion de cabaret. Donc, l'homme le plus fort du monde, non, c'est juste un type ventripotent. ses halters sont, en, sont en polystyrène ou, voilà, ou, ou, enfin, sont des boules creuses. Euh, et, et donc, il va décider, enfin de, de, de stimuler ses, et de simuler ces super pouvoirs, en fait, grâce à des gadgets. Donc, oui, il, il va final, construire il une finisse, armure de force il pour le… ils il croient un petit peu qu'ils ont des super pouvoirs. Parce que, euh, ils, ont, ils aimeraient bien, on sent… Est-ce qu'on est qu peut les… Voilà, alors là, il y a Eustache. Ils sont plein de bonne volonté, ouais. Eustache, Evariste, l'homme volant. Donc là, Eustache, l'homme voilà, le plus fort. Evariste, l'homme volant. Le lycanthrope, la Félix, l'homme loup et alors il y a un personnage féminin, hein, Petronille, Petroni, qui elle c'est un peu le, le Monsieur loyal de la troupe dans le cabaret. Euh, et euh, en fait elle a, elle a pas de, de gadget. Ils ont fait par euh, le professeur parce dit... que c'est une femme. Donc, le professeur, il dit, bah non, les, les super-héros, c'est des hommes, forcément. Et donc, il, il lui fait pas de, de, de gadgets et, et elle s'en passe très bien. Et on se rend compte très rapidement que c'est elle, en fait, qui mène le groupe, parce que c'est elle, le cerveau, c'est elle qui, a le, qui est à la fois la plus maligne, qui a un caractère très fort, qui dirige, en fait, la petite troupe. C'est elle qui, qui, qui, qui permet de résoudre à chaque fois les, les énigmes auxquelles on les confronte. Et c'est une farouche défenseuse des droits de la femme. C'est une euh, féministe avant. Ah le... ouais, ouais, elle est super féministe. Et il y a des, il y a des scènes extrêmement focasses ouais, et euh, Avec la jante masculine qui ne. Qui le ne le souhaite pas, qui... lui, avec le préfet d'épine. <rire> et ce n'était pas, pas forcément prévu au départ, quand on, a, quand on a créé les personnages. Et en fait, elle s'est imposée comme ça. Et c'est vrai que plus on avance dans la série, plus des thématiques féministes apparaissent. Et, euh, ouais, et plus elle s'impose comme un personnage fort. On sent, que, on sent que tu as une certaine affection pour ce personnage-là, ce oui, ouais, porte-parole de la cause féministe. Et euh... Oui, parce que même si les, les spectaculaires, ce n'est pas une bande dessinée féministe à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas l'histoire non, du non, féminisme, non, il est pas, ou l'histoire mais... de de Gouges, ou du euh, droit à l'avortement. Euh, mais on sent que c'est des... Enfin, on met les personnages face à des problématiques qui mettent en avant la cause féministe en, en montrant, enfin dans, dans le dernier épisode, celui qui paraît au mois de février, euh, voilà, il, y a, il y a la sœur de, de Petroni qui, qui est une femme mariée et qui dit « mais tu te rends compte que, que d'après le Code civil, en fait, les seules personnes qui sont privées de droits juridiques, c'est les mineurs, euh, les débiles mentaux, les criminels et les femmes mariées ». C'est-à-dire qu'une femme, quand elle se marie, en fait, On elle, prive elle, elle perd ses droits. Oui, oui, oui. Elle les cède à son mari qui devient le, code le code propriétaire, Napoléon. en quelque sorte, okay, bah, oui. comme Napoléon. Code Napoléon okay. Et donc, en mettant en scène, en fait, ce, euh, en mettant en évidence dans la bande dessinée ce, ce, ce genre de choses, du fait, ça, ça invite les lecteurs aussi à réagir par rapport à ça, à se dire « oui, il y, a, il y a quand même un, un problème quelque part ». Et c'est à ce titre-là, oui, que, que la bande dessinée… c'est vrai que ce n'est pas une bande dessinée militante, c'est très, très drôle. C'est des échanges vraiment savoureux, il euh, y, y, y a une méthode de travail que vous avez et qui est euh, intéressante à, à expliquer. Donc, Comment ça se passe Il voilà la ça, première étape. à l'écran, voilà, là où il n'y a, a pas de dessin. Donc ça c'est mon travail à moi. C'est ce qu'on appelle ce le scénario. C'est ce que je reçois moi quand, voilà. euh, quand vous m'envoyez les premiers éléments. Tout à fait, et c'est ce que reçoit Arnaud. C'est-à-dire c'est une page en gros de description de ce qu'on va retrouver sur la page, donc avec une description plus ou moins succincte de chacune des cases, les dialogues qui sont mis en retrait et à partir de ces indications, Arnaud va pouvoir commencer à travailler. Mais avant, avant, euh, avant que vous partiez sur chaque épisode, est-ce que vous vous mettez d'accord sur euh, l'histoire que vous voulez développer, le, le décor dans lequel les personnages vont évoluer Est-ce que vous en discutez avant et vous, ou, ou, ou, quand tu l'envoies à Arnaud, il découvre, euh, il découvre le le, le, le, le, le traquenard Je te laisse la parole. Ah bon. Euh, la plupart du temps oui on en parle d'abord des fois une Faut idée peut devenir... voilà des fois une idée peut venir aussi par exemple euh, l'épisode sur Sarah Bernard j'avais vu un reportage euh, mmh. à la télé et, euh, mmh. et je trouvais le personnage intéressant parce qu'elle est justement elle loufoque mais naturellement <rire> est -dire que est assez drôle, elle est très drôle tout ce qui est dedans on ne l'a pas inventé elle dormait dans un cercueil tout ça. Elle euh, euh, je, je, vraiment avec sa ménagerie. Avec sa ménagerie, tout ça. Et j'avais vu ce reportage, je dis à Régis, je l'appelle, et puis je lui dis c'est rigolo, ça pourrait, elle pourrait être dans cette série parce qu'elle est aussi barrée que nos personnages. Et puis bah, Régis dit Ah oui, pourquoi pas, on verra ça. Oui, puisque puis, surtout, zone. en fait, <rire> moi, je venais de visiter la maison de Sarah Bernard à Belle-Île, justement, puisque j'avais passé euh, mes vacances sur Belle-Île. Et je lui dis Oui, oh, tiens, c'est marrant parce que, bah, oui, Sarah Bernard, du coup, ça me parle un peu. Je, je viens d'en apprendre un peu plus sur sa vie. Et, euh, et donc après, voilà, j'ai commencé à y réfléchir et, et, et c'était prévu, en fait, on avait déjà une idée pour le tome 2, qui n'était pas celle-là. Je ne me rappelle plus ce que c'était, mais je sais que ce n'était pas celle-là. Et on s'est dit, ce sera pour le tome 3 ou 4. Et puis, en fait, du coup, en, en m'y intéressant d'un peu plus près après qu'Arnaud m'ait appelé, je me suis dit, mais euh, non, c'est génial ce personnage-là. Puis les idées venant, je, ça, je me dis, mais hein, dis pourquoi musique, on ne fait pas le tome ouais. 2 avec elle quoi. Et donc, c'est parti comme ça. Du coup, oui, on a complètement oublié l'idée de départ. À ce moment-là, il disparaît aussi. Ce qui est pas mal, c'est que ça ah oui, change. oui, euh, ouais. Ouais, c'est ça, l'idée, c'est de faire un tome sur Paris et puis un tome où on sort de Paris, on va ailleurs. Donc le tome 2, on est avec Sarah Bernard alors, en Bretagne. Alors il y a une très longue séquence dans le train. Et moi, je me rappelle des coups de fil d'Arnaud qui me disait Quelle idée de faire ça dans des wagons mm. euh, pour mes décors, pour les perspectives. Tu as souffert quand même avec le train. Euh, pour bah, mettre tous les personnages dans le train, tu me disais ah, bah, euh, euh, Non, c'est alors. Ouais. Cette page-là, c'est justement une page qui se passe dans le train. Euh, je ne sais pas si on peut revoir l'image, donc la partie scénario. Donc juste après, on avait le storyboard. Alors ah ben après, on peut voir le storyboard. La, la ben voilà. euh, non, c'est pas celui-là. Alors c'était pas celle-là. Est-ce qu'on peut voir, ouais, un peu plus loin Donc c'est peut-être celle-là. Je n'arrive pas à lire d'ici. Hop, la suivante. Et donc alors, la pense. suivante. Voilà. voilà. Donc là, c'est une, une séquence qui se passe dans le train. Et en fait, on voit déjà qu'entre le scénario et puis le découpage, quand, quand je donne un scénario, c'est une proposition de, de découpage. Et Arnaud, alors je ne sais plus combien il y avait de cases. On prévues peut voir la parce que ça. ça... Visuellement, euh... on voit que le bas change. Voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y, y a des modifications déjà, déjà dans, les dans le cadrales. Sur le storyboard, il y a moins de cases que j'en avais prévu. On, on, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En fait, dans, dans la fin, c'est trop rapide le passage entre les deux dernières cases. Donc, on décide d'en rajouter une, mais ça ne fonctionne pas tout à fait non plus. On a besoin de ralentir le personnage, donc on fait intervenir le lion qui, euh, qui essaye de l'attraper. Et puis, on se rend compte que là, du coup, il y a une case de trop. Et donc voilà, donc à force d'échanges, on arrive à la bonne version du storyboard. Et une fois qu'on est arrivé à la bonne version du storyboard, là, Arnaud peut passer à la réalisation Alors là, Arnaud, qu est-ce que tu peux nous expliquer euh, mm -hmm. quelles sont les différentes étapes qu'on a vu parce que je vois rien, vois du tout, je... et là on est sur Attends, une, une page ancrée en fait. On est passé du storyboard <rire> à l'ancrage. Comment, comment tu passes du storyboard à l'ancrage Alors, le storyboard, après ce que je fais, je, je l'imprime et je l'agrandis au format de ma page en A3. Et je travaille sur une table lumineuse et je, je pose une, une feuille par transparence de, sur mon storyboard et je fais le crayonner, c'est-à-dire que je, je pousse le dessin un peu plus. Et une fois, je re... ensuite, je refais la même étape, mais là, pour l'ancrage. Je décalque euh, mon crayonnet. Je n'ancre pas sur le crayonnet. Tu ça, tu dessines ouais. pas directement sur le crayonnet. Non, il y en a qui font ça et après, ils gomment. Mais moi, euh, je, je déchirais mes feuilles. Euh, je... Ça ne me réussissait pas du tout de, de gommer. Donc, j'ai trouvé cette euh, astuce-là qui me fait gagner du temps et euh, qui me convient bien. Chacun a cette petite. C'est bon, tambour. Ça te fait gagner du temps de redessiner, finalement. Ouais. Curieux, on aurait pu penser que ça, ouais, ça, ça, ouais, ça ouais. irait plus ouais, vite ouais, de ouais. dessiner. Avant, je gommais, mais… Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, euh, comme je chiffonnais la moitié des pages, et puis que des fois je gommais, euh, ce n'était pas tout à fait sec. <rire> donc ça faisait des accidents. Et ensuite, on a la mise en couleur, dans, on, on, donc euh, toujours de, de Christophe Bouchard, dont on a parlé tout à l'heure, et on verra tout à l'heure. On, on, on garde la couleur pour après, parce qu'on a des ouais. étapes de mise en couleur, et justement sur les choix qui sont faits par rapport aux. Voilà, plusieurs essais sur une même planche, euh, euh, qui, nous, qui nous montrent, ou alors peut-être que. Gaël, je ne sais pas si, si tu les as, euh... les essais couleurs. Voilà, ça c'est la toute première planche du tout premier tome. Du tout premier volume. Et donc, il y a une première version de mise en couleur qui est celle-ci de Christophe. Et, et la et version la, définitive. la version définitive, en fait, voilà, où on lui avait demandé de retravailler. Alors, dans mon souvenir, c'était parce que la première version, il y avait à la fois un côté trop trop anxiogène avec ce rouge très présent. Et puis, euh, il y avait une question de temporalité aussi. On était vraiment trop sur un soleil couchant et on, on voulait plutôt qu'on soit en fin de journée. Et alors, Arnaud, comment on choisit un coloriste Parce que quand même c'est quand même pas rien, parce que ça, ça vient donner une ambiance, une humeur. On sûr, voit bien là, entre euh... cette déjà, avec un même coloriste, ouais. deux mises en couleurs différentes. Qu'est-ce qui fait que J'imagine que c'est… Euh... Il faut qu'il y ait des affinités entre, entre la personne. Alors, c'est Régis qui a trouvé, euh, c'est toi qui l'avais trouvé, ah oui. parce que vous travaillez déjà ensemble sur Abelard, ah oui. hein, je crois bien. Donc, en fait, c'est Régis qui m'a présenté. présenté ouais, ouais. Et j'ai adoré euh, son travail que j'avais vu. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, ça collerait peut-être bien. Euh... C'était donne... sur la croisière jaune, ouais, déjà. Tu lui donnes des indications au euh, départ ou alors tu le laisses en freestyle non. et puis ensuite t'interviens. Non non non, euh, c'est souvent lui qui, euh, qui qui me propose et, euh, et euh, je, je, je, je suis ravi quoi. C'est es une partie très excitante de retrouver, de, de, de recevoir euh, ces couleurs. Oh, je, je suis quasi tout le temps ouais, euh, euh, d'accord. Euh, en en fait on est là. on est quand même à notre huitième album ensemble, donc il, il lit même dans mes pensées en voyant mon dessin. Il, il sait déjà ce que j'attends. Euh, comme couleur, parce qu'on a des codes, on a des ouais, codes, euh, ouais, a des codes vrai, entre euh... nous. Par exemple, je vais lui dire, là, est-ce que tu peux me faire un premier plan, Lucky Luke Il n'y bon, a que je lui comprends. et moi qui pouvons Donc comprendre. On vous. a notre, notre langage, et, euh, et puis maintenant, euh, je n'ai pas besoin de lui, de lui demander. Si, si je lui demande des petites retouches, c'est peut-être parce que tel personnage doit avoir euh, telle couleur, parce que peut-être que ça interagit plus tard dans l'histoire, et que ça, il ne peut pas le savoir à ce moment-là. Est-ce ou... que tu avais déjà travaillé avec euh, des coloristes ah, auparavant, ou est-ce que c'est la première collaboration euh, ben bah non, c'était la première collaboration. Oui. Tout à fait. Parce oui. que La question que je me pose, c'est est-ce que euh, mais je, je, je, tu ne vas pas pouvoir répondre d'expérience, mais peut-être d'intuition. Est-ce que si tu changes de dessin et de style de dessin, tu penses que tu iras euh, euh, chercher peut-être un autre coloriste Je te pose la question parce que je sais que Régis, lui, dans son travail de scénariste, quand il écrit, mmh. il écrit pour la personne qui va dessiner. C'est-à-dire que moi, pour avoir lu plusieurs de tes séries, plusieurs de tes scénarios, c'est vrai que je trouve que tu as vraiment cette capacité-là, et en tout cas cette envie-là, d'aller chercher un co-auteur, un vrai co-auteur. C'est vraiment un travail… Euh, le résultat final, c'est vraiment le travail de vos deux valeurs ajoutées, euh, de vos trois valeurs ajoutées, parce qu'il y a Christophe aussi. Mais c'est vrai que tu n'écris pas la même chose quand tu penses au dessin d'Arnaud, quand tu travailles, mais, euh, mais je, crois que Abelard, je crois que Christophe fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'il va adapter son style de colorisation au projet euh, sur lequel il travaille, donc sur le, sur le style de dessin. Parce que le, donc, bah, Arnaud disait que moi j'avais rencontré Christophe sur un autre projet qui s'appelait Abelard, donc là on est sur un, un dessin animalier, donc il n'a rien à voir avec celui d'Arnaud. Euh, et il a une palette de couleurs qui est complètement différente, euh, des, voilà, des ajouts de textures, de, de choses aussi euh, euh, qui, qui sont très différentes de ce qu'il fait sur les spectaculaires, ou de ce qu'il avait fait aussi sur la, la croisière jaune, c'était lui déjà, hein, euh, où le dessin d'Arnaud était complètement différent, c'était sur un dessin plus réaliste. Et donc Christophe, je pense, s'adapte aussi à chaque projet et à chaque dessinateur. Et Christophe a aussi une qualité, c'est que c'est un excellent dessinateur. Donc Du coup, il n'y a pas de problème de compréhension de, de dessin parce que je, moi j'avais oui, commencé on avait commencé à travailler en avec les coloristes, plus compliqué. Plombs, certains. Oui, courais-toi te dire que il euh, y a des zones qui sont dans l'ombre et que tu, pr tu préférerais qu'elles soient en, en, en lumière. Et lui fait des choix différents. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un langage commun pour que ça. Oui, oui. Bah après, moi, il m'envoie euh, ses couleurs et des fois, je lui demande des petites retouches. Mais c'est en général, c'est des petites bricoles, quoi. Et alors, on a parlé de la couleur, mais il y a autre chose qui est quand même très important dans, le, dans la bande dessinée, c'est le mouvement et le bruit. Et euh, on a, vous avez décomposé une petite séquence. Oui, c'est même le… Euh, on a marché sur la bille donc organisé le festival de bande dessinée, ils font aussi beaucoup de, de rencontres en milieu scolaire, oui. et, voilà. oui. et, et une fois où il y avait les spectaculaires qui étaient à l'honneur pour le, le festival, je ne sais plus à quelle occasion, euh, ah oui, si, parce que l'un des tomes devait être sélectionné pour, pour un prix, le prix des collégiens, je crois, et, et donc ils ont fait des interventions scolaires en, en milieu scolaire, et ils ont repris une case qu'ils ont décomposée, donc moi je l'utilise beaucoup quand je fais aussi des, des rencontres avec des collégiens ou des, dans, dans les écoles, pour leur montrer ce que la bande dessinée, c'est avant tout un langage. Et, et Arnaud a un dessin qui est, euh, qui est très fort en termes de, de, de mouvement et de bruit. Donc, deux choses qu'on ne trouve pas normalement dans la bande dessinée, puisqu'on est sur des dessins qui sont, euh, qui sont figés, euh, qui sont muets. Et Arnaud arrive, comme d'autres dessinateurs, hein, les, les grands maîtres de, bruit, ouais. de, de, de ce style, bah c'est Franquin, c'est Uderzo. Et donc ici, dans une case, en fait, dont on a retiré tous les codes propres à la bande dessinée, et quand on les ajoute, par exemple là, on ajoute une bulle, et on comprend tout de suite euh, que tout là-haut, en fait, hors champ, il y a un personnage. Il y a un personnage qui est là, qui n'apparaît pas sur l'image, mais la bulle permet de comprendre qu'il est là. Le point d'interrogation dans la bulle. Le personnage ne parle pas, mais ce point d'interrogation nous permet de comprendre qu'il est surpris. Et petit à petit, on rajoute des codes. Donc là, si on, on en rajoute encore, là on voit... Alors, il y a d'abord eu des petits traits qui sont apparus au-dessus de la casquette pour la faire bouger un peu. Trois petits traits au-dessus des, des deux têtes, là, des personnages de, de droite qui montrent en fait, leur étonnement. On ajoute des traits qui permettent de faire tournoyer le fume-cigarette, qui permettent de faire vibrer la planche, qui permettent de comprendre que le personnage est tombé sur la planche. On va ajouter mmh, voilà mmh, des... Mmh. Le, le nuage qui permet de comprendre que le personnage qui est tout là-haut auparavant était sur la planche et qu'il a été projeté en l'air comme ça, les deux petits nuages qui permettent de comprendre que le personnage vient juste de tomber, puis ça rajoute au dynamisme, en fait, puis à l'effet comique de la page, et puis les onomatopées qui nous, vont nous permettre de mettre du bruit sur la planche, et on voit que les onomatopées, pareil, ce n'est pas juste... Le... C'est jamais gratuit, rien n'est voilà. jamais gratuit. Puis, Ce n'est pas, pas juste le son qui est écrit. Elles vont accompagner aussi le mouvement et donc elles vont renforcer en fait cette idée de, de mouvement. Et quand on voit la, la case dans, dans son strip, ben on, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent. Donc on, sur la première case, on a le, le personnage, Eustache, qui saute sur la planche. Euh, et et Evariste, qui est à l'autre extrémité de la planche, qui lui est perturbé par euh, Félix qui l'appelle. Deuxième case, il est projeté en l'air. Troisième case, il se fracasse le crâne contre le balcon, quatrième case. Et là, c'est très intéressant, en fait, parce que quand je demande aux gamins ce qu'il y a sur la quatrième case, ils me répondent, bah, c'est le personnage qui tombe. Or, on ne voit absolument pas le personnage tomber. Oui, si oui, on regarde oui, le dessin, incroyable. on enlève l'onomatopée, on enlève les, les petites étoiles. Qu'est-ce qu'on voit En fait, c'est deux personnages qui regardent le sol. Et pourtant, tout le monde oui, voit le personnage oui. qui oui. tombe par terre parce que déjà, il y a, il y a la successivité des cases qui induit ce, cette chose-là. Et puis, parce que ben voilà, les petites étoiles dans le bas, le boom nous font comprendre en fait, que ce qui se passe hors champ. Et la bande dessinée, c'est aussi ça, c'est tout ce qui va se passer en fait, dans, euh, dans l'espace oui, intericonique, oui, oui, tout ce qu'on ne oui. voit pas. Et, puis là, voilà. et donc, le, les, la grande force de la bande dessinée en tant que langage, c'est au travers de une succession de cases, de nous en faire deviner en fait tout un tas d'autres en fait que le lecteur va va constituer dans sa tête. Et ouais. d'ailleurs Arnaud, je pense que c'est là qu'on mesure aussi euh, la, le travail monumental que ça représente. En gros, y, en moyenne, est-ce que tu es capable d'évaluer de, de, le temps dont tu as besoin pour réaliser une planche Ça ah. dépend de ce que contient la planche évidemment. Quand il y a des très très gros décors, ben, ça peut <rire> être presque une semaine. Hein. Pour une planche. Pour une planche, qu oui. Quand, quand vraiment, il y a un décor très chargé. Si, Mais ce c'est si... souvent le cas, hein, parce qu'il y a souvent des chars pages de... term, où il y a une d'effets spéciaux. Dans le dernier tome, notamment, il y a eu pas mal oui, de… Là, oui, mmh. là, oui. Mais globalement, une, une planche, je dirais classique, c'est deux jours. Quoi. Mais ça peut aller au-delà. En fait, ce que je trouve drôle, c'est que, comme moi, j'ai la chance de suivre chacune des étapes, quand tu lis le scénario, tu fais « Oh, ça m'éclate On va passer à tel endroit, ils vont là, viens" Quand tu es sur tes planches, tu fais Oh là là, c'est des plans là, mais qu'est-ce qu'il est C'est d'abord, c'est long. Mais c'est vrai que je pense que les gens ne mesurent pas forcément la somme de travail que ça représente. Parce que là, la case qu'on a vue en décomposition, c'est une case. Voilà, c'est des cases, c'est des plans moyens. Cette image raconte déjà, elle toute seule. Ça, c'est une case à. Entre guillemets, facile, oui, parce qu'il n'y a, a pas de décor chargé. C'est une phrase dite de... facile, quoi. Ouais, Mais ouais. néanmoins, elle, doit, elle, elle est extrêmement signifiante dans le récit. Et donc, euh... Oui, oui, après, je n'ai pas vraiment conscience de. Enfin, je découvre un peu tout ce que tu racontes. Mais raconte, vaut mieux je... que qu ne <rire> pas avant, parce que sinon. C'est des choses qui sont un peu innées, donc je ne me rends pas vraiment compte de tous les petits subterfuges que j'utilise. C'est à force d'en avoir lu, bah. Euh... Alors, je ne voilà, sais pas je, si, je, on, a... si on a des ça. questions. Ce principe de hors champ. Qu'est-ce que ça veut dire il y a, un, marchand, un peu les deux en fait. il, y a, il y a un oui. peu les deux, c'est-à-dire que moi, dans le scénario, je vais donner les indications, je vais déjà faire un découpage où je vais dire sur cette case-là, on voit ça. Euh, la deuxième case, ça sera un contre-champ. Troisième case, on va voir ça. Et donc, l'ellipse est déjà induite dans le dans le scénario. Mais ce qu'on qu voyait tout à l'heure, c'est que Arnaud ne va, va pas forcément respecter à la lettre, en fait, le scénario. Arnaud, est-ce que tu veux… veux Excuse-moi de t'interrompre, mais en fait, on, avait, on avait prévu qu'Arnaud bah, irait dessiner. Je, je, je, je, je, je perds tout mes moyens. Et donc, Arnaud, moyens. Quand, quand il va travailler sur le storyboard, en fait, va… Parfois, recréer des ellipses, parfois en supprimer. C'est-à-dire qu'il va rajouter des cases, il va, il va changer un angle de vue. Là où j'avais prévu une plongée, il va faire une contre-plongée. Là où j'avais prévu un plan moyen, il va faire un plan large ou un plan plus serré. Et, et ensemble, on va regarder le storyboard. Et là, on va voir si ça fonctionne… Et, euh, et ce qui est surtout intéressant sur le storyboard c'est pas de voir en fait si, si au, au final on aura un joli dessin ou pas parce que euh, c'est pas du tout ça le sujet le sujet du storyboard c'est la mise en scène et c'est là où on va regarder si la narration fonctionne et s'il y a besoin de, de rajouter quelque chose un élément du, du décor qui va nous permettre de mieux comprendre la scène de rajouter une case de faire un, un gros plan sur un, sur un détail et c'est là où on va, on va tout régler et, euh, et on va voir si toutes les ellipses entre les cases fonctionnent et si narrativement en fait tout est fluide. La, la pire des choses en bande dessinée, je trouve, c'est quand on arrive sur une case et, et qu'on se dit « Attends, euh, je comprends pas. Ah oui, je reviens Bonjour, quatre cases oui. en arrière. OK, ah oui, d'accord, je comprends ce personnage-là. Ça y est, on ne doit pas avoir à faire ça en tant que lecteur. Bien sûr. Oui. Il faut que la narration se fasse de façon fluide et, et que les pages défilent comme comme les images défilent quand on est au cinéma sans qu'on ait besoin d'intervenir. Donc, la réponse était les deux, mon capitaine. Alors, Arnaud, il y a une question pour toi. Euh, euh, est-ce que tu dessines en couleur directe sur du papier ou est-ce que tu travailles à la palette graphique Ah, bah alors, bah comme sur cette série-là, je ne fais pas du tout de couleur. Oui, mais tu pourrais faire ton trait sur la palette graphique. Il y a des, il y a des... euh, non, alors, je l'ai fait parce que j'ai euh, fait d'autres bandes dessinées et j'en ai fait entièrement à la palette graphique. Et, euh, et ce n'est pas du tout le même plaisir de dessin. Je parle pour moi, hein, parce que j'ai des copains qui euh, eux, adorent cet outil. Et moi, je n'aime pas du tout. J'ai besoin du contact, du papier, et je ne retrouve pas mon trait quand je suis sur une tablette graphique. Je sais pas, j'arrive n'arrive pas à retrouver la même chose. Et puis ce fait de zoomer, dézoomer en permanence. Oui, ce euh, pas, pas ton médium, quoi. Non, pas oui. du tout. Moi, je, je suis un vieux ringard. Je... Il <rire> y a une autre question pour toi qui est, euh, qu'est-ce que tu fais en cas de panne d'inspiration ah, C'est une question qui s'adresse aux deux. Que faites-vous, messieurs, quand vous avez une panne d'inspiration Alors, est-ce que tu veux commencer Mais ça n'arrive jamais, voyons. C'est ça ça, ça, ça, ça n'arrive jamais, c'est ça. <rire> <c 'est> ça. <rire> Moi, alors, en fait, je, je provoque l'inspiration, c'est-à-dire que le. <rire> Je, je me contrains. Euh, J'ai remarqué que l'inspiration, en fait, euh, elle ne vient pas de tout ça. à fait. Si je me dis, aujourd'hui, je vais inventer une histoire, alors on part sur un nouveau projet, qu'est-ce que je vais raconter Là, je peux rester bloqué pendant de blanche, voilà, oui. de, des heures, des jours. Donc, pour éviter ça, en fait, je vais, je vais, euh, je vais me poser des contraintes. Euh, quand je fais des ateliers avec les gamins, je leur dis ça. Si, si, si je vous demande de, de, pardon, de me raconter une histoire, il a rien qui va vous venir. Par contre, si je vous dis, vous prenez vues. un personnage mmh. sur un cheval, il rentre dans une forêt, une heure après, le cheval, le cheval ressort tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé Tout de suite, les gamins en fait, vont avoir des idées qui, qui vont leur venir. Et, et voilà, et donc, ça a, parce que j'ai provoqué en fait leur inspiration en leur donnant une contrainte, en leur posant un problème. Et donc, leur cerveau réfléchit à la façon dont il va solutionner ce problème. Et donc, moi, la première contrainte que je me donne, c'est d'écrire mon histoire en fonction des envies du dessinateur. Et en partant du dessinateur, le dessinateur va déjà me donner un cadre. En fait. Il va me dire, moi, j'ai envie d'une histoire qui se passe à telle époque. Euh, j'ai envie d'une histoire qui met en scène tel type de personnage. J'ai envie d'une histoire euh, qui se passe plutôt dans un décor urbain, plutôt dans, dans, dans un décor de forêt ou de, euh, de désert, etc. Et à partir de toutes ces contraintes, déjà, mon imagination va être canalisée. Euh, et je vais pouvoir commencer à réfléchir en fait, sur le sujet. Et euh, donc, ça, c'est un premier type de contrainte. Et après, voilà, j'essaye au maximum d'éviter de, de me répéter, donc d'aller sur des sujets sur lesquels je ne suis jamais allé, de beaucoup me documenter, mmh. parce que la documentation, c'est aussi une source d'inspiration très importante. Et alors toi, Arnaud, quand tu, quand tu es en, en panne d'inspiration ben Alors moi, j'ai déjà la chance d'avoir euh, déjà un texte. Oui, tu as un texte euh, sur lequel tu as J'ai déjà une, une bonne piste. Et quand je suis en manque d'inspiration, ben, je passe à la page suivante, <rire> par exemple. Et, et alors, non, mais alors, il y a une question que je me pose. Et d'ailleurs, ouais. euh, euh, il que, que, une question qui vient d'arriver de, de, de, de la régie. Et pourquoi des personnages célèbres sont cachés dans les albums Parce que alors, pour, les, pour ceux qui connaissent bien la série, on retrouve euh, Donc, des guests. Des oui, guests oui, euh... qui, par exemple... Alors en fait, ça, ça vient d'une... En fait, moi, j'ai travaillé dans l'animation avant. Et, euh, et, et souvent, et je ne faisais que de la création de perso. Toute la journée, je faisais ça. Et en fait, au bout d'un moment, on tourne en rond, on dessine toujours les mêmes yeux, les mêmes nez et tout ça. Et je, et je voulais pas. Je sais pas euh, si on peut montrer. Je sais je pas, sais si, pas on si on peut voir là, par exemple, euh, Monsieur de Funès. par exemple, un, oui, il y en a, peut... y en a plein d'autres. Et en fait, je fais, je fais ça pour ne pas, pour renouveler un peu mon dessin, en fait, parce que je trouve souvent la tendance à faire le même. Euh, les mêmes tics de dessin et oui, ça m'évite certains tics me mettre sur la petite caméra peut-être on verra mieux ah la petite caméra oui mais il dessine mais bah, alors ce que tu ce que tu disais aussi c'est qu'il y a des gens qui devinent qui, qui euh, pensent qu'il y a des personnages qui en voient, là où il n'y en a pas. Donc, toi, oui, tu les que, pas, Quand je dessine et... un personnage, les gens disent « Ah, mais c'est tel, tel acteur ?» Je dis, Ah ben non, pas du tout. » <rire> Moi, ça m'est arrivé sur une autre mais bande dessinée. Ça fait un jeu, maintenant. Sur une autre bande dessinée, il y a, a quelqu'un qui s'est mm. reconnu dans la bande dessinée. C'était absolument pas lui. Mais... Était... Il était très content. Il était, était tellement était... content qu'on lui les... dit « Oui, tout à fait, c'est toi. » Il y a aussi des auteurs de BD. aussi. Donc Là, pour le grand public, c'est un peu plus compliqué de les reconnaître. Mais il y a beaucoup de clins d'œil, ouais. Mais c'est vrai que… Alors, il y a une autre question qui est, quelles sont vos grandes influences Alors, je ne sais pas euh... si ce sont des influences dans la bande dessinée ou plus générales. Est-ce qu'il y a des… des... Bah, Peut-être dans la bande dessinée, est-ce qu'il y a des… des... Qu est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont donné envie de faire des la aute... bande dessinée Il euh, bah, y a tous les auteurs que… On... Bah, je pense enfin l'un comme l'autre, c'est la même chose. Les auteurs qu'on a lus étant enfants, forcément, ça fait partie de notre panthéon et forcément, ils nous, ils nous influencent. Donc, moi, ce que, ce que je disais enfant, c'était… Enfin, j'adorais Franquin, euh, moi, je disais bah, évidemment tout ce qui était Tintin, Astérix, etc. Euh, après, j'ai lu beaucoup de comics américains, donc tout ça, ça m'a influencé. Après, je n'ai pas d'auteur de, de référence à proprement parler. Et pour chaque projet, en fait, que, que je vais monter, je vais avoir des influences qui vont être différentes, qui vont être empruntées aussi bien à la bande dessinée qu'à la littérature ou, ou au cinéma. Donc, c'est très, très varié. Est-ce que c'est est -ce est le, le, le dessinateur qui va t'inspirer l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire sur laquelle tu es qui va te donner envie de contacter tel ou tel illustrateur Alors, en règle générale, euh, je préfère toujours quand c'est le dessinateur qui me contacte. Oui. En général, ça se passe comme ça et je vais écrire une histoire pour lui. Pour lui, c'est ça. Et s'il euh, il me donne un thème ou s'il me donne une époque, par exemple, avec Philippe Berthet, j'ai travaillé sur une histoire qui se passait en grande partie à Cuba. À partir du moment où, voilà, où je sais que ça va se passer soit à telle époque, soit à tel endroit, je vais beaucoup me documenter sur le lieu, sur l'époque. Donc là, j'ai lu beaucoup de, de choses sur Cuba, mais surtout beaucoup de, de romans écrits par des Cubains. Parce que le, le, le, dans, dans le roman, on va trouver oui. tout un tas de choses qu'on ne trouve pas dans, la, dans le livre d'histoire qui va s'intéresser aux grandes dates, aux grands hommes, etc. Dans le roman, en fait, on va avoir des personnages qui vivent. Et donc là, des romans écrits par des, des écrivains cubains des années 30, 40, 50, ça m'a permis de, de vivre le, le Cuba de ces mmh, années-là. Oui. Et, et ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré comme ça un écrivain cubain après sur euh, bah, une station de radio, et, et qui m'a dit, mais euh, vous êtes allé, vous êtes forcément allé à Cuba. Alors lui est un... un un écrivain exilé Cuba, donc qui avait quitté justement Cuba à l'époque où on racontait notre histoire. Où on la racontait, c'était en 1958, au moment où elle se passe. Et il a retrouvé le Cuba de son enfance. Et je dis dit non, je n'ai jamais mais mis les pieds drôle, à Cuba, là. le dessinateur non plus. Mais je me suis vraiment imprégné en fait, de l'âme cubaine au travers de sa littérature. Et ce qui m'a permis voilà, de, de, de vivre l'île à cette époque-là et d'essayer de la faire revivre dans ouais. la bande dessinée. Alors, Arnaud, il y a une question pour toi. Oui. Est-ce que vous vous inspirez de vos amis ou de vos proches pour les morphologies de vos personnages, comme un petit clin d'œil privé Des proches, proches Pas trop, non. Non, non, pas trop. J ai, j ai pas envie on ne retrouve pas ta famille, famille. Tu ne peux pas avoir de problème euh, <rire> pendant les fêtes de famille euh, Oui, non, non, c'est vrai que je jamais mis mes parents ou ma frangine. Non, jamais. Mon fils apparaît des fois. Il apparaît en petit clin Nous, on, en apparaît. Œil. Nous, on, Nous apparaît on apparaît dans, dans le prochain. Dans le prochain on, est, amis, oui, on apparaît tous les deux en, sur une case en arrière-plan. Voilà, on est en train ça de le trinquer. Sais. Et euh, pas trop des proches, non. Pas plus que ça. Alors, est-ce qu'on a le nom des… Quels sont vos projets en cours Alors, tous les deux, on a les… Il les... y a un album qui va sortir bientôt. Voilà, hein. et le prochain tome des spectaculaires sera en, sont on en février, terminé on a Et puis là, on va enchaîner sur le, sur le suivant. <rire> donc, le prochain, on est, donc on est à Paris avec le, la bande du Pitre. Donc c'est le titre, ça sera Les spectaculaires contre les brigades du pitre, où ils sont confrontés à un clown anarchiste, enfin une bande d'anarchistes bande déguisés, en, habillés en clown. Euh, et celui d'après, normalement, devrait se passer sur Amiens. Les spectaculaires, enfin le professeur Pipolet, a été conseiller de Jules Verne euh, pendant, enfin, au moment où il écrivait ses romans, donc il a conseillé sur toutes les inventions techniques qui apparaissent dans les romans de Jules Verne, reçoit une lettre de Jules Verne qui l'invite à venir le rejoindre à tel jour, à telle heure. La lettre a été envoyée quatre jours auparavant. Le problème, c'est que Jules Verne est mort depuis cinq ans déjà. Donc forcément, la lettre intrigue forcément, euh, fortement le professeur Pipollet qui va se rendre dans la maison de Jules Verne accompagné des spectaculaires. Voilà. C'est comme ça que l'histoire va, va démarrer. Et puis, euh, bah, je sais que Arnaud travaille aussi sur un, un autre album là. Euh, je ne sais pas si tu veux nous en dire plus. Euh, oui, euh, bah, je n'ai pas encore commencé. Je, je vais travailler avec un album avec Erock, euh, e le scénariste des, des profs. C'est un autre registre, mmh. là c'est du gag, euh, qui, où on va un petit peu se moquer euh, des chaînes d'info euh, continue. Donc, je pense qu'il y aura de quoi raconter plein de choses marrantes. <rire> voilà. Et puis de mon côté, je travaille sur, sur pas mal de projets. Donc, un, un autre projet pour Rousseff, qui là c'est un projet au, au long cours, euh, où là, on est dans, dans une grande aventure, une bande dessinée qui va être assez épaisse, qui va faire plus de 200 pages, avec Damien Cuvillier, où on essaye de retrouver l'esprit des, des romans anglais de la fin du 19e, des grands romans d'aventure de la fin du 19e. Euh, donc là, ça va c'est une, une petite expédition qui est envoyée... Euh, euh, à remonter le Nil et à s'enfoncer comme ça au cœur de l'Afrique, à la recherche d'une compagnie de l'armée napoléonienne qui a disparu 50 ans plus, plus tôt, et qui a disparu Une Dernière question, est-ce qu'il y aura une suite à Alors non, puisque c'était une histoire qui, qui, était, qui était prévue en deux tomes, qui, qui se conclut au tome 2. Il y a une ah pardon, alors je Est répète qu la question. Est-ce qu'il y aura une suite à Abelard Alors Abelard, donc c'est une bande dessinée que j'ai fait avec Renaud Dilly. Euh, c'est une sorte de conte philosophique. Alors il n'y a pas de suite à proprement parler dans la mesure où Abelard, voilà, se termine, à... l'histoire se conclut au tome 2. Alors, il y en a une qui s'appelle Alvin, où on reprend le personnage de Gaston et ça se passe quelques années après Abelard où on retrouve Gaston et il vit une autre histoire dans, dans le même esprit. Donc voilà, et puis on, on, on, on a décidé de s'arrêter là avec le dessinateur. Par contre, je sais qu'il y a une intégrale qui est prévue, qui va reprendre l'ensemble des, des deux histoires euh, et qui va remplacer la, la collection, enfin le format actuel, où on est sur des albums grand format. D'ici euh, un an, ces albums vont disparaître pour être remplacés par un... Un gros volume qui va reprendre les, les quatre tomes, donc les deux tomes d'Abelard le et les cours. deux tomes d'Alvin. Et alors, nous avons le nom des heureux gagnants. Alors, le grand winner de la série complète, donc tu vas pouvoir euh, faire la dédicace. Estampiller, estampiller la dédicace. les dédicaces, c'est M. Lucas Ménad, ou Mina, je ne sais pas, m -E n a d qui gagne donc une intégrale des spectaculaires. Bravo! Collection Hop complète, tandis que nous avons trois gagnantes pour le volume 1. Il s'agit de Marine de la Foi, de Bénédicte Chaplet, Ah et non, et c'est un gagnant, Rémi Pagès, voilà, qui euh, ont gagné des volumes de tome 1, dédicacés. Arnaud, est-ce que tu peux nous, nous montrer ton, ton, ton beau dessin et Je crois ben, qu'on arrive, qu arrive à la fin de notre rencontre. Alors, nous avons ici une, une petite pétronie, je ne sais pas si on voit. Et puis là, nous avons un petit ébariste. Ah oui, on en fait deux quand même J'en ai fait deux, oh, j'assure. C'est que ça bosse <rire> Alors, c'est les deux personnages qui me sont le plus demandés en dédicace. C'est les deux plus populaires. C'est vrai mmh. C'est le pauvre Félix, lui, et le mal aimé. Il est mal aimé Félix ouais, Il, va mal aimé. Hein Il va falloir réhabiliter Félix. Il va falloir qu'on le, le développe plus. Ah, Est-ce que tu peux comme tourner ça pour qu'on voit mieux Est-ce ouais, est qu'on voit mieux là Ah, Comme ça, c'est mieux là. Hein oui. Voilà. Ah, et Evariste. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Je ne sais pas si Mais, vous avez une petite, encore une petite seconde pour ajouter quelque chose. Eh ben, vous avez le droit. précipitez vous allez nous nos albums. N'hésitez pas, n hésitez n hésitez à les N'hésitez pas à nous offrir à Noël. À nouveau. Allez, allez découvrir ou continuer à découvrir les spectaculaires. Euh, moi, je dois dire que j'ai un plaisir énorme à chaque fois que je découvre les scénarios, puis euh, que je vois arriver les dessins. Donc, euh, je pense que le plaisir que ces messieurs prennent à réaliser cette série est communicatif. Donc, n'hésitez pas. Puis ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Oui, ils ah, ne se suivent important. pas. On retrouve les personnages, mais chaque, euh, chaque aventure euh, se boucle. Et le prochain, c'est le meilleur. Euh, voilà. <rire> le prochain est le meilleur et celui d'après, non pas. Il est encore mieux, mais il est un, on ne l'a pas encore fait. <rire> merci beaucoup de nous avoir suivis. Eh ben, merci beaucoup. Bon, on peut bouger